Bonjour, aujourd'hui on va faire quelque chose que vous n'arrêtez pas de me demander, une nouvelle méditation guidée. Donc je vous invite à mettre la pause si vous avez besoin et vous installer confortablement. Vous pouvez être assis, allongé, dans la position que vous voulez, tant que c'est confortable et vous pouvez vraiment vous détendre. Pour méditer, il n'y a pas besoin d'être droit comme ça. Vous pouvez être dans la position qui est vraiment pour vous. Ok, quand vous êtes arrivé, je vous invite à, dans un premier temps, fermer les yeux et respirer. Observez simplement votre respiration dans un premier temps, sans essayer de la changer. Vous observez votre poitrine qui se gonfle à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Et votre ventre qui se gonfle également à l'inspiration et qui se creuse en expirant. Je vous invite à faire des tout petits mouvements avec vos épaules et votre tête. Vraiment tout petit, tout en continuant de respirer, juste pour sentir votre corps des petits étirements. Je voudrais que vous trouviez des sensations agréables dans ces étirements, dans ces petits mouvements. Sentir juste cette partie de votre corps qui est active, qui est éveillée. Et vous revenez à l'immobilité. Et observez votre respiration. Je voudrais que vous trouviez sensations dans votre corps. Est-ce qu'il y a un endroit qui est chaud ou froid Où ça exactement Est-ce que c'est plutôt tendu ou détendu Observez ce que vous ressentez. Je vois maintenant que vous imaginez comme une ligne entre votre sacrum, votre bassin en fait, et le sommet de votre crâne, comme un fil tendu. Petit à petit, vous vous sentez vous aligner sur ce fil. Vous vous sentez droit à l'intérieur. Vous, vous sentez comme une sensation de solidité, tout dans la douceur. Vous pouvez vous autoriser à sourire légèrement. C'est agréable cette sensation de se sentir aligné à l'intérieur, de sentir sa puissance personnelle, sa solidité, sa force. À cette ligne, vous allez rajouter votre sexe. Donc, la ligne part de votre sexe, vous allez y sentir les sensations. Essayez de trouver au moins un endroit, ça peut être sur les clitoris, ça peut être l'entrée du vagin, ça peut être vos testicules, le pénis, le périnée. Prenez un endroit et concentrez-vous sur la sensation, à partir de là, par cette ligne qui s'aligne jusqu'au sommet de votre crâne. Dans la sexualité, pour se sentir bien avec soi-même, on a besoin de se sentir aligné à l'intérieur. On a besoin de sentir cette force, cette puissance. De sentir que ce qui se passe est juste pour nous. Qu'on n'est pas désaligné, séparé de nous-mêmes, déconnecté de notre corps. Non, on est là. Notre corps est tout ensemble, notre sexe, notre cœur, notre cerveau, sur la même ligne, ils sont en accord, ils fonctionnent ensemble. Et vous allez ancrer en vous cette sensation de solidité, de puissance. Et dans des moments de doute, dans la vie de tous les jours, ou dans des moments de sexualité, ou d'anxiété, ou dans des moments où vous avez l'impression de partir un peu dans votre tête, dans la liste de courses, dans la liste de ce que vous allez faire demain, revenez à cette ligne à l'intérieur de vous. Revenez à cette sensation d'ancrage, de puissance, de solidité intérieure. Respirez profondément le long de cette ligne. À l'inspiration, ça part de votre sexe et vous remontez jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, vous faites le chemin inverse. On va faire ça encore trois fois. On inspire de la base jusqu'au crâne. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et une dernière fois. On inspire jusqu'en haut. Redescend doucement en soufflant, prenons le temps. Autorisez-vous à être détendu alors que vous faites ça, relâchez des muscles s'il y en a qui sont contractés, et tout en gardant cette énergie, cet alignement à l'intérieur de vous, vous pouvez revenir ici maintenant tout doucement. Remuer les doigts, les orteils, vous étirer et ouvrir les yeux. Ah, le même bailler un petit peu. Cet alignement, cette énergie à l'intérieur de vous, c'est vraiment important. Vous pouvez apprendre à vous y connecter, à revenir à tout moment. Et ça va vraiment vous aider dans des moments de sexualité où peut-être vous êtes un peu dans votre tête, vous partez ou autre chose, Pff, on revient ici et maintenant ou dans des moments de masturbation, de sexualité euh, en solo. C'est hyper efficace aussi. Si vous avez envie de découvrir plus euh, d'outils d'approche de méditation, je vous invite à découvrir mon livre, l'intelligence intime, où je décris l'intersection entre la méditation et la jouissance. Il y a d'ailleurs toute une partie qui s'appelle jouir c'est méditer. Je vous laisse découvrir ça, il est dans toutes les librairies. Si vous êtes intéressé aussi à aller plus loin, si cette méditation a réveillé des choses peut-être difficiles en vous ou des questions des choses que vous avez envie d'explorer plus, n'hésitez pas à me contacter, il y a plusieurs manières dont j'accompagne les gens pour aller plus loin. Vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description, dans ma bio. N'hésitez pas à me contacter, abonnez-vous à la chaîne. Euh, Suivez-moi pour découvrir tout plein d'autres vidéos et laissez vos questions et commentaires. Comment c'était pour vous cette méditation Dites-moi tout. Et est-ce que vous avez envie que je fasse d'autres méditations Est-ce que vous avez envie de méditations sur des sujets en particulier Je suis toute à votre écoute. A très bientôt.